2 août 1914, sur la grande place du village le groupe d'amis inséparables contemple incrédule l'ordre de mobilisation générale placardé sur la mairie. Depuis plusieurs semaines, la lecture de la presse était devenue très inquiétante, mais la brutalité de l'annonce surprend tout le monde. Sans avoir la moindre idée de l'enfer dans lequel ils vont être plongés, ils se font la promesse de rester solidaires pour revenir tous ensemble, quoi qu'il advienne. Malheureusement, la réalité qu'ils vont affronter sera bien au-delà de leurs pires craintes. L'annonce de la guerre a dévasté des familles, brisé des communautés et divisé le monde. Quelques amis inséparables se sont promis de rester soudés et de rentrer tous ensemble. Cependant, chaque jour, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Pour ce groupe de Poilus, les tranchées sont devenues leur nouveau foyer. Mais malgré tout, leur amitié reste leur dernier rempart. Et maintenant, la rumeur d'Armistice fait naître l'espoir. Ces braves amis survivront-ils aux effets dévastateurs de la Grande Guerre Les Poilus, édition Armistice vous plonger dans la vie quotidienne d'un groupe de poilus qui tente de survivre dans les tranchées. Cette édition spéciale offre un nouveau mode de jeu, notamment la campagne qui est divisée en chapitres uniques et intenses vous serez confronté aux événements majeurs de la première guerre mondiale. Avec ces 211 cartes incluses dans la boîte, vous aurez la possibilité de jouer en y associant également la première version, mais également ses extensions. Dans ce jeu, il n'est pas question d'aller combattre qui que ce soit. C'est un full co-op dans lequel l'objectif principal est de ramener tous ses amis et de survivre à la folie des tranchées. Je vous propose qu'on commence par un unboxing. On regardera le contenu de la boîte. On verra les spécificités en fait de cette boîte édition, notamment les figurines. Et puis je vous ferai une courte présentation des règles et des améliorations qui sont proposées dans cette nouvelle édition. Allez c'est parti Cette boîte euh, Armistice, on va l'ouvrir ensemble très rapidement. Hein. donc C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est beaucoup plus conséquent que euh, les, premières, euh, les premières boîtes du jeu, hein, puisque elles étaient quasiment voilà, beaucoup plus petites. Mais voilà, la grande nouveauté, c'est euh, c'est très belle. Très très très belle figurine. Il y a un caractère design du jeu qui est vraiment magnifique, hein, qui reprend bien entendu le caractère design de, euh, de Tinius le regretté Tinius qui a été lâchement assassiné dans les, dans les attentats de Charlie Hebdo et qui avait bah, illustré l'intégralité du jeu d'origine et donc ces illustrations ont été reprises et surtout le graphisme des personnages qu'il avait lui-même créé ont été, ont été repris pour, pour les figurines. Donc quand on ouvre en fait la boîte au premier abord, on va tomber sur, sur ce livre de règles qui est très bien fait. Et qui va vous reprendre le, le contenu de la boîte et puis qui va ensuite vous accompagner de façon extrêmement équilibrée dans la découverte des règles puisqu'en fait il va vous faire apprendre le jeu pas à pas et il va même vous stopper en fait, dans votre progression de lecture puisque à, à certains moments, il va vous dire ben voilà, euh, à partir du moment où tu as lu jusqu'ici, euh, arrête-toi et puis reviens quand tu en seras au chapitre euh, au chapitre 2 ou au chapitre 3. donc, euh, donc voilà, c'est très agréable à lire, c'est quand même assez simple à, à prendre en main. C'est un jeu qui est quand même, il faut reconnaître assez euh, difficile. Moi, je, je, je trouve que ce n'est pas si simple que ça de gagner une partie, mais qui est euh, extrêmement simple à jouer. Donc, ça déjà, c'est quelque... ah, un, un, une sacrée découverte parce que qu'un jeu soit simple à jouer, mais compliqué à remporter, euh, c'est une association qui n'est pas si évidente que ça euh, à, à produire. Et en l'occurrence, euh, ben, c'est tout, toutes, euh, toutes les qualités de ce jeu. Voilà, donc un, un livret qui... Bien entendu, est intégralement en français. Il hein. n'y euh, a pas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, ben, vous allez voir, il hein, y a des nouvelles, des nouvelles options, notamment les options de recrue. Euh, que je ne pense pas que vous deviez connaître si vous aviez le, le, le premier, euh, la première version. Moi, je n'avais pas la première version, donc je ne peux pas tout à fait savoir, mais il me semble, de ce que j'ai vu sur Internet, que les recrues n'existaient pas, les ordres du jour non plus euh, n'existaient pas, et puis euh, bah, la, notion, euh, la notion de, de campagne euh, n'existait pas. Les pièges, eux, ils existaient, mais on y reviendra pendant euh, la présentation du jeu. Voilà. Euh, ce qu'on va également donc retrouver, bon, bah, c'est cette première plaquette ici euh, de pièces hein, de jetons et ce qui est très déroutant c'est que quand on ouvre on tombe sur quelque chose qui est intégralement vide en fait voyez c'est plein de vide alors sur le coup je me suis dit putain waouh merde qu'est ce qui se passe on va retrouver ici un élément qui représente la recrue on a nos figurines alors on va quand même dépuncher cette partie là voilà donc ici qu'est-ce qu'on va avoir euh, On va retrouver bah, par exemple euh, les tuiles de soutien. Donc ça ce sont des tuiles, on y reviendra pendant la présentation du jeu, mais qui vont vous permettre de partager avec un de vos compagnons euh, un, petit coup de, un petit coup de café, une petite soupe et en fait ça lui permet à lui de se soigner entre deux missions. Voilà donc c'est très intéressant, vous verrez il y a un système de passe-passe dans le jeu euh, qui fait que, euh, on peut soutenir. Euh, un de ses, un de ses compagnons puisque je rappelle que le jeu est full coop. Ici, là, on va avoir euh, les jetons de mo de morale euh, qui sont principalement, euh, normalement, euh, dédiés euh, aux personnages euh, tels que, tels que les recrues. Là, on a le marqueur de chef. Donc ça, c'est maintenant, c'est une carte, hein, euh, une simple carte qui va euh, se passer euh, de main en main et qui permet de définir qui sera le chef de section pendant pendant ce tour. C'est très important parce qu'il a des décisions à faire et c'est à partir de lui que que certaines choses se font. Donc ça c'est plutôt plutôt important. Ici on va retrouver pour ceux qui connaissent déjà le jeu les les, les discours, hein, les fameux discours. Donc les discours c'est un peu des des feats, c'est quelque chose que vous jouez une fois puis ça vous permet de contrecarrer les effets de cartes qui pourraient qui pourraient vous embêter. Voilà, donc là, on a un deuxième élément. Alors, vous remarquerez ici, là, on a euh, des onglets hein, qui permettent de, de euh, séparer des cartes. Et voilà, là, c'est très intéressant puisqu'on va avoir des onglets avec des chapitres. Chapitre 2, chapitre 1, chapitre 3, 4, 5, 6, euh, 7, 8, 9. Et puis ensuite, on va se retrouver avec des points de victoire ou euh, des cartes de, de, de sauvegarde. Euh, L'idée c'est que euh, vous allez pouvoir en fait poser ces euh, éléments dans votre, euh, dans, votre, euh, dans votre boîte ici. Là, vous allez pouvoir classer vos cartes et en fait vous allez pouvoir jouer en campagne et faire plusieurs parties sur un temps beaucoup plus long qu'une simple journée et vous aurez le, la possibilité de faire une sauvegarde de vos parties. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vous engager dans le jeu à long terme et puis euh, développer. Et bien entendu, les parties seront de plus en plus difficiles et euh, de plus en plus subtiles. Elles feront euh, euh, appel à des notions de jeu de plus en plus subtiles. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ici, on a hein, les, quatre, euh, les quatre cartes euh, récapitulatives euh, aide de jeu qui vous donnent l'intégralité euh, des informations. Et puis, ben avant euh, de regarder ensemble... Les figurines qu'on va, qu va venir explorer en macro. On va découvrir que sous les figurines, en fait, ici, là, voilà, il y a un autre étui. Et que c'est dans cet étui, voilà, qu'on va retrouver, hop là, les cartes. Donc, ce qui est à noter avant toute chose, c'est euh, le fait qu'on euh, va retrouver des chapitres, ici. Puisque maintenant, euh, le jeu est découpé en chapitres. Chapitre 8, chapitre 9, 4, 5, 6, 7. Ok, pas de soucis. Donc là, on a nos chapitres de, de, de, de partie. Et euh, il ne faut surtout pas euh, les, euh, les mélanger. Hein, il faut les garder dans l'ordre dans lequel ils sont. Même le deck en lui-même, il ne faut le mélanger que si, euh, que si on vous le dit. Et puis dedans, bah, vous allez avoir tout un ensemble de cartes, telles que par exemple des coups de pouce. Euh, les coups de pouce, c'est des choses qui euh, n'existaient pas au, au, au début, euh, dans, dans, dans le premier jeu. C'est des choses qui vont euh, ben, vous, vous améliorer un petit peu euh, vos, vos capacités et vos améliorations. Et puis, il eh ben, y a plein d'éléments. En fait, on va, on, allez, on va ouvrir le 8. Donc, vous avez, on va ouvrir ensemble le chapitre 8. Donc, en fait, quand vous ouvrez votre chapitre 8, vous avez un élément euh, de fluff. D'accord qui vous explique un petit peu ce qui se passe, on est au début 1918, chapitre 8 c'est quand même sur la fin, euh, la crise affecte tous les secteurs, pourtant l'offensive se succède et les contre-offensives et les ligues bougent, bougent de, sont sensibles. Voilà, donc ça c'est. je ne vais pas rentrer plus, en, plus dans les détails. Ensuite vous avez le briefing qui vous explique comment mettre en place vos cartes, d'accord et puis après, euh, après la notion de sauvetage, vous, vous allez avoir des, des missions comme ça, voilà. La mission de sauvetage, vous allez avoir euh, euh, une recrue, des recrues qui vont arriver, vous allez avoir les ordres du jour. Donc les ordres du jour, c'est pareil, euh, c'est des conditions qui vous, sont, euh, qui vous sont imposées en fait euh, dans la partie. Et euh, ça c'est aussi, euh, aussi super euh, super intéressant. Euh, les ordres du jour c'est une façon en fait euh, imposée de jouer euh, de jouer la partie c'est vraiment vraiment sympa et puis vous allez retrouver les coups de pouce qui sont inhérents à ce chapitre donc voilà ça c'est une proposition euh, qu'il n'y avait pas en fait dans le premier livre c'était de vous narrer en fait euh, toute cette histoire et de vous permettre en fait de vivre cette aventure par l'intermédiaire de tout un ensemble de petits chapitres, de petites saisons euh, et qui vont donner un petit peu plus à mon avis de sens au jeu même si euh, celui-ci euh, n'en manque pas. Hein. Donc on a le chapitre euh, 2 et, et, et 3 qui sont ici, pas de problème. Et puis ici on va retrouver un très, très gros euh, paquet qui est le paquet euh, de cartes campagne avec des cartes un petit peu euh, pleines d'affection. Et puis bah, on a euh, l'ordre de, de, de, de mobilisation, voilà, ça vous donne du fluff et puis les classes. Donc les classes bien entendu c'est la, euh, la première mission euh, à faire. C'est celle qui va vous apprendre à jouer. On va regarder ensemble un tour, un tour de jeu. Ici, vous avez les cartes de vos personnages. D'accord Donc ça, c'est vos héros. Ici, on va avoir donc la carte de la paix et la carte du monument aux morts. On verra pendant la petite description de la partie de quoi il correspond. Mais on va mettre des paquets de cartes dessus et puis ben, il faudra faire disparaître le paquet sur, sur, sur la colombe pour vous dire, ben voilà, on a gagné, on a, on a réussi, on a survécu et si par malheur, le paquet qui est posé euh, sur le monument aux morts apparaît en premier, ben la guerre est terminée pour vous, vous êtes, vous êtes décédé. Et puis ici, ben, on va se retrouver avec, euh, avec des cartes euh, pour, euh, pour jouer, cette fois-ci, pour jouer la partie. Donc là, on a les cartes qui correspondent classe donc on voit que le paquet de cartes qui correspond aux classes est, est, est relativement simple à, à faire hein. il n'y a pas beaucoup pas beaucoup de cartes et puis ensuite on nous dit stop puisque là commencent les cartes du chapitre 1 et là on se rend compte que par contre les cartes qui va falloir faire disparaître c'est beaucoup plus beaucoup plus conséquent allez je vous propose D'aller regarder en macro les figurines qui sont proposées dans le jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va dire de ces figurines Je vais vous les présenter, vous présenter tous les personnages. Là, on a Charles Solière avec euh, avec sa pelle en train de en train de fumer sa, sa clope, euh, blond à moustache avec son avec son barda dans le dos. Ils ont tous leur barda dans le dos. Toutes les figurines sont sont, sont totalement uniques. Hein, euh... Alors après, vous les retoucherez ou pas au niveau peinture. Il y a deux, 3 petits écarts de, de, de peinture dessus. Ça ressemble aux figurines peintes, peintes à la main, en fait, hein, qu'on peut retrouver dans certaines éditions. Euh, celle-ci, je commence par celle-ci parce que c'est en fait une avec laquelle j'ai le plus de soucis. En fait, mon socle n'est pas euh, totalement plat. Et j'ai un socle qui est gondolé. Donc je trouve ça dommage. Vous voyez, si je le je touche un peu, vous voyez, il vacille. Il a un socle gondolé. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est la seule figurine qui est dans cet état. Il ne faut pas que ça vous inquiète non plus. Parce que, ben, voilà. Je trouve que les figurines, elles sont vraiment là pour euh, pour décorer. Mais elles n'ont pas vraiment d'intérêt en jeu. Allez, je vous montre euh, Félix, euh, Félix Moreau. Voilà, lui, il a l'air tout peto, tout triste, euh, tout perdu, avec... Euh, avec sa baïonnette dans la main, puis son fusil, euh, il se demande vraiment ce qu'il fout là. C'est ça qui est attachant en fait, dans ces figurines, peut-être que c'est ça en fait qui, euh, euh, qui, qui est tout l'intérêt euh, de la démarche, c'est que ça personnifie euh, euh, ses, euh, ses compagnons, ils étaient couchés sur une carte et là ils prennent un petit peu vie euh, en 3D, et c'est vrai que c'est peut-être plus touchant, plus touchant comme ça là on a notre bon vieux Gaspard avec, euh, avec ses, ses, ses lunettes sa pipe et, euh, et ses deux seaux qui vient, qui vient ramener du, du, du ravitaillement bon c'est vraiment sympa hein. elles sont quand même assez grosses hein. vous avez vu hein, ça fait quand même vous voyez ça fait la taille, la taille d'une main en fait hein, concrètement donc c'est quand même de très très très belles figurines qui je le rappelle n'ont pas d'intérêt en jeu mais qui ont vraiment, vraiment pour, pour objectif premier de personnaliser personnifier euh, chaque compagnon et ça c'est vraiment le truc euh, le truc sympa Anselme Perrin voilà faut pas oublier qu'il y a certains personnages un certain nombre de personnages qui sont euh, qui sont de vrais personnages de vrais ancêtres des personnes qui ont participé au jeu et qui se sont penchés sur leurs aïeux et qui ont retrouvé et ben euh, certains de leurs aïeux euh, que certains de leurs aïeux avaient participé au conflit et du coup, bah, ils leur ont euh, donné euh, les noms des vrais personnages qu'ils avaient, qu avaient retrouvés. Je trouve ça assez touchant. On poursuit avec Lazare, euh, Lazare Botticelli, euh, Bonticelli, <rire> Lazare Bonticelli avec, sa, avec sa trompette, sa gitane. Et puis, euh, et puis voilà, euh, son, son caractère bon vivant avec son gros sac. Vraiment, vraiment, euh, voilà, très très attachant. Et la dernière figurine, moi, celle qui me, qui me touche le plus, c'est Gustave Bido. Voilà, Je l'aime bien, le Gustave, avec sa grosse moustache, sa pipe, ses poils roux. Et puis, euh, voilà, il a, il a ses deux sacs. On a l'impression qu'il il part en rando. Il a, il a les deux bras de chaque côté. Et puis, ben, voilà, c'est un bon gaillard qui va, quoi. Et puis, ben, c'est marrant parce que ces personnages, ben, ils sont bedonnants. Euh, on voit bien que ce n'est pas des guerriers, que ce n'est pas des types euh, qui étaient faits pour aller... Euh, pour aller se bagarrer quoi c'était des types qui étaient là pour pour bien vivre et puis puis bien aimer et puis certainement pas pour aller se foutre la gueule sur des tranchées et s'étriper à coups de à coups de gaz ou ou à coups de à coup de lames dans le bide donc c'est peut-être ça finalement euh, tout le sens qu'il y a à donner à ces figurines c'est de c'est de leur donner vie et puis de leur donner un sens et puis surtout peut-être de leur donner un contre le contresens de la guerre et, et de l'humanité voilà, donc euh, après avoir vu euh, en détail euh, ces figurines, qui n'ont pour seul vraiment intérêt dans le jeu que de personnifier les, les, les héros, hein, puisque je vous l'ai déjà dit. Hein, mais euh, en fait, en jeu, il euh, n'y a pas vraiment en fait, de, de, de terrain de progression ou quoi que ce soit. Il va y avoir ici une river où on va venir déposer en fait euh, des cartes. En fait, c'est un jeu de, de, de deck building. Hein. Il va y avoir un river qu'on va constituer, puis l'objectif, ce sera qu'une fois qu'on l'aura constitué qu'on y aura survécu, euh, et ben on, va, on va pouvoir éliminer les cartes qui auront été posées sur cette rivière. Alors comment ça se passe Ici, là, vous avez un ensemble euh, de cartes qui sont posées sur la colombe de la paix. Et puis ici, vous avez un ensemble de cartes qui sont posées sur le monument aux morts. Et on va venir piocher au début du tour des, un certain nombre de cartes euh, dans euh, la partie euh, colombe de la paix. Euh, et puis ensuite, on va devoir les aligner euh, ici. L'objectif sera de ne pas aligner euh, trois fois le même symbole euh, sur, euh, sur la river, sinon euh, la partie est perdue. Une fois qu'on aura fini et qu'on aura éliminé les cartes qui seront là, on reviendra en piocher, mais on reconstituera, vous allez le voir, le deck euh, avec les pioches qui sont ici. Et lorsque ben, ces pioches-là révèlent en fait, le monument mort, la partie est terminée. Pour les classes, on nous dit qu'il faut que l'on tire euh, deux cartes par personnage. Donc je vais tirer... Deux cartes ici et je vais les donner au premier personnage. Deux cartes ici et je vais les donner au second. Voilà. Et puis deux cartes ici et je vais les donner au troisième. L'installation n'est pas vraiment la bonne puisque j'ai mis les personnages en ligne. Mais normalement c'est un cercle. Puisque vous allez voir qu'il y a à la fin de l'activation un système de passe-passe, on va se distribuer du soutien sous la forme de petites tasses de café et qui vont dire que vous distribuez votre soutien soit sur la droite soit sur la gauche au joueurs à droite ou au joueur à gauche de vous donc j'aurais dû positionner euh, les personnages en étoile je ne l'ai pas fait pour la communauté de la vidéo mais vous comprendrez très facilement donc on va euh, le premier personnage est normalement le chef de troupe hein, qui est personnifié par une carte que l'on a vu dans l'unbox L'intérêt de ce personnage, c'est que c'est lui qui va décider combien de cartes on pioche ici dans le paquet. Il peut tout à fait décider de dire bah, « on va en piocher cette fois-ci 3 » ou euh, « cette fois-ci, ça commence à être tendu, vous êtes chargé euh, en, en problème, euh, en, en blessure ou en traumatisme plutôt. » Donc on va euh, la jouer soft et on n'en tirera qu'une seule. Donc c'est à lui en fait de gérer au mieux euh, la façon dont on va venir piocher ici. Euh, cette, euh, cette capacité d'être le chef de troupe elle est transmise ensuite au joueur d'à côté pour le tour d'après on va regarder la main de notre, de notre premier héros et on va découvrir une phobie une phobie contre les, euh, contre les obus donc ça en l'occurrence c'est pas bien cool et puis ensuite eh ben, une carte obus de nuit donc je dis bien de nuit parce qu'en fait ce sont ces deux valeurs là qu'il va falloir aligner ici et qui, dont il faut éviter qu'elles soient représentées trois fois en l'occurrence, s'il y a trois obus sur la river, c'est perdu. Ou s'il y a trois cartes nuit sur la river, c'est perdu également. Euh, les cartes phobie, elles, elles se jouent sur le personnage. D'accord Sur le personnage et euh, en fait, euh, lorsqu'elles sont jouées sur le personnage, le personnage va avoir peur des obus et cet obus-là compte comme étant présent sur la river. Donc ça, c'est très important. Alors, il compte comme étant présent sur la river jusqu'à ce que euh, le personnage se replie. Vous allez voir que vous avez la possibilité de vous replier dans la partie. Il ne va pas jouer euh, cette carte euh, phobie pour euh, pour l'instant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la garder pour le tour d'après. Et puis, il va tout simplement poser cette première carte qui est donc au but de nuit. Maintenant, c'est au second joueur de jouer. Alors, les autres joueurs ne, ne, ne voient pas les mains des joueurs qui sont à côté d'eux. Euh, c'est du coop, mais... On n'a pas le droit de dire ce que l'on a en main. Par contre, euh, c'est à nous de euh, comprendre au mieux ce qui est intéressant de jouer. D'accord euh, Je sais qu'il a la phobie des obus. Euh, je ne vais peut-être pas trop aligner de, de, de obus non plus. Bon, je me retrouve ici avec deux cartes. Une carte sifflet, donc assaut, partir à l'assaut, et une carte obus. Il y a déjà un obus de présent. Les deux sont euh, des cartes de pluie. Euh, j'ai plutôt intérêt à jouer une carte de pluie. Il y a déjà un obus de présent, je ne vais pas jouer mon obus qui est là, parce que si le joueur qui est à côté de moi a deux cartes obus, il sera obligé d'en poser une, et la partie sera terminée. Donc je vais jouer finement, et je vais jouer pluie-sifflet. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas hein, ce qu'il y a là, mais s'il y a là, il y a deux obus, et que j'avais joué obus, la partie était finie. Donc là maintenant, je regarde les cartes, je vois sifflet neige et obus neige. Bon, il a le choix, il choisit. Euh, ce qu'il va faire, c'est... Euh, ben, euh, là maintenant, il peut jouer de façon assez, euh, assez sereine. Euh, bon, il a la phobie des sifflets, mais il va jouer, allez, sifflet neige. D'accord Et il va garder sa carte. Alors maintenant, on revient au premier joueur. Le premier joueur, lui, il lui reste sa phobie. Soit il la joue. Maintenant, donc il, se la titre, il va se la titrer. Soit il décide euh, de se replier. Donc, s'il se replie, il va garder cette carte-là pour le tour d'après. Euh, ce qu'on va faire, c'est que, allez, on va la jouer un peu risquée. Et puis, on va jouer euh, la, phobie, euh, la phobie avec, euh, avec ce obus. Là, c'est au deuxième joueur de jouer. Lui, il a un obus à poser. Il y en a un ici et un là. Donc, il ne peut pas poser ce, ce, cet obus là sinon il fait perdre son équipe donc ce qu'il va décider de faire c'est de se retirer et pour se retirer on prend le personnage et on le pose ici et puis enfin le dernier joueur lui il retourne il a également une carte au but il ne peut pas la jouer non plus parce qu'il a la phobie qui est présente et on a un obus qui est présent donc il ne va pas la jouer non plus et il va se retirer également et puis enfin, bah, c'est de nouveau à mon dernier personnage, cette carte-là est jouée, cette carte-là est jouée également, donc il a terminé, il se retire. Normalement, lorsque chaque personnage se, se retire, là je vais tous les jouer en même temps, mais normalement, lorsque chaque personnage se retire, il va choisir ce qu'on appelle un élément de soutien. Et en fait, vous avez soit le soutien à droite, euh, soit le soutien à gauche, et puis ensuite un soutien tiré au hasard. Donc on part avec trois soutiens au début, et on décide à qui on donne son soutien. Donc le personnage du centre là, il va décider de donner son soutien à celui qui a la phobie, puisqu'on va voir que ça lui permettra de soigner sa phobie. Donc il va dire qu'il le donne à la personne qui est à gauche de lui. Euh, Celui-ci euh, va la donner à la personne qui est à droite. N'oubliez pas, normalement c'est un cercle, donc c'est également ce personnage là. Donc ça en fera deux et puis bah, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de la donner à la personne qui est à droite. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, les soutiens se déplacent. Il y en a un qui vient là, un qui vient là et puis un qui va revenir ici. Et c'est ce personnage-là qui a le plus de soutien à la fin de la partie. Le fait qu'il ait le plus de soutien à la fin de la partie, ça va lui permettre d'enlever deux phobies. Les phobies, c'est ce qu'il a euh, représenté ici sous forme d'éclair. Attention, il y a des cartes qui ont deux éclairs, des très très grosses phobies. Euh, donc à partir du moment où vous en avez trois, si un de vos personnages a trois phobies, bah là c'est pareil, euh, vous avez, vous avez euh, euh, c'est fini, vous, vous perdez la partie. Donc étant donné qu'il a obtenu le maximum de soutien, bah, il va décider euh, de se débarrasser de cette carte. Donc cette carte-là, elle part, elle part dans la défausse et puis bah, il aura ces deux éléments de soutien en plus. Donc lui il part avec quatre soutiens au début, quatre tasses de café. Celui-ci en a trois et celui-ci n'en a plus que deux. Et puis les cartes qui sont là au milieu, et eh ben tout simplement, elles sont retirées de la partie. Ça, c'est une première chose qui est vaincue et qui est posée. Alors, une des options du jeu c'est d'avoir euh, également un, un discours. Alors là, euh, il y a marqué notre amitié et notre force. Donc, admettons qu'on dise que ces personnages-là décident de prononcer un discours. Euh, il va dire notre amitié et notre force et nous n'avons rien à craindre des obus. Parce qu'en fait, il remarque sur le fluff, là, sur, sur la river, qu'on a déjà deux obus. Et il se dit, si un de mes potes pose un obus, est obligé de poser un obus, ça craint. Donc, il dit, notre amitié et notre force, et nous ne craindrons pas les obus. Et à partir de là, bah, chaque joueur va pouvoir prendre sa main respective. Et dans sa main respective, bah, il va pouvoir euh, retirer, euh, retirer une carte au but. Donc, le premier joueur, sa main, euh, de toute façon, c'est lui qui prononce le discours, donc il ne peut pas faire d'action. Donc, comme ça, c'est réglé. Le deuxième joueur va regarder sa main. Alors, lui, il avait un masque à gare et, et il avait une phobie. Hein, il avait une phobie euh, du obus. Bah, il a le droit d'enlever cette carte-là. Et de définitivement la défausser, ça tombe bien, parce qu'une phobie c'est toujours difficile à, à surmonter, vous l'avez vu, ça compte comme une blessure qui, qui persiste si elle n'est pas soignée par un, un, un petit coup de jus, un petit coup de café ou de soupe, et puis le dernier, bah, il avait sifflé et obus également, donc il est, il est bien heureux de pouvoir également se défausser de cette carte-là. Donc voilà à quoi servent les discours, les discours ce sont des actions, et ça vous permet effectivement de prononcer un discours et de faire en sorte à ce que vos compagnons ne soient pas obligés de jouer une carte dont vous vous rendez compte qu'au niveau du fluff, ben ça, commence à faire, ça commence à faire beaucoup. Attention, ça ne retire pas les cartes qui sont déjà attribuées au joueur, qui sont déjà attribuées sur la river en cours. Ça retire juste les cartes du deck, de la main de vos, de vos collègues. Et comme vous ne savez pas, ce qu'il y a dans la main de vos collègues, ben, soyez euh, très très pertinent sur la façon dont vous prononcez votre discours. Petite nouveauté euh, du jeu, ce sont les cartes coup de pouce que vous allez pouvoir vous attribuer en fonction euh, des scénarios. Donc les coups de pouce, qu'est-ce qu'elles font ben, Par exemple, voyez cette carte-là, euh, vous choisissez un de vos joueurs et euh, il reçoit une Valentine. Alors, j'aime bien, bien le terme, euh, c'est une lettre de son amoureuse et euh, réconforté, ce dernier récupère immédiatement son porte-bonheur. Donc ça, c'est pratique parce que c'est des, euh, en fait, des cartes que vous allez jouer et vous allez décider à qui vous la donner. Et si le joueur a déjà euh, fait basculer son porte-bonheur pour l'utiliser, ben, c'est toujours intéressant de pouvoir le récupérer. Ici, vous en avez une autre qui vous dit permet euh, de prendre trois cartes défaussées. Hein, ici, au hasard, et de les replacer sur euh, la pioche euh, de, euh, de la réserve de morale, c'est-à-dire du monument aux morts. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas que ce monument aux morts se vide trop vite. Donc, bah, si vous vous rendez compte que là, ça commence à chauffer pour vous et que ça commence à se vider, bah, vous pouvez jouer cette carte-là pour rajouter trois cartes dessus. C'est toujours intéressant. Et puis là, on a un autre exemple. Également, c'est euh, l'action « Défausser un coup dur assigné au chef ». Donc, vous regardez qui est le chef au moment où vous jouez cette carte et ça lui permet de se défausser d'un coup dur, quel qu'il soit. Alors, une dernière nouveauté en fait du jeu, ce sont les recrues. Alors, les recrues, vous allez plutôt les rencontrer dans les chapitres. Et bien entendu, plus les chapitres seront avancés, plus la recrue sera compliquée à gérer. La recrue, c'est tout simplement un personnage qui va venir s'ajouter comme ça à votre équipe, et puis on va venir y mettre, y rajouter ce, ce, ce petit élément là, qui ressemble à. à en fait, c'est des fusils avec un casque dessus. C'est censé normalement être une tombe. Parce que les recrues, ben, c'est des gars euh, qui viennent un peu foutre euh, la drouille dans votre équipe, euh, et puis qui ne sont pas très bons, et puis qui sont, euh, qui sont un petit peu embêtants. Donc ici, vous avez la valeur des cartes qu'il va devoir euh, avoir, en fait. Donc, il va avoir trois cartes. Et vous euh, vous débarrasserez de la recrue quand vous vous serez débarrassé des trois cartes euh, qu'il a. Euh, il n'en repiochera pas, lui. Il part directement, il vient, il arrive avec ses trois cartes dans la partie, il reste. Tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ses trois cartes, eh bien... Il reste en jeu, par contre, dès qu'il s'est débarrassé de ses trois cartes, il disparaît et il vous apportera un petit bonus. Il vient avec son moral aussi. Donc à chaque fin de tour, quand il se replie, il prend un jeton moral. Euh, le problème du jeton moral, c'est que c'est ça qui va compter comme étant une carte supplémentaire. Vous savez, à la fin du tour, quand on définit combien il reste de cartes et combien donc on va venir en piocher ici. Si c'est moins de 3, c'est 3. Si c'est plus de 3, c'est autant que euh, de, de, de cartes de morale que l'on a. Si j'ai 4 cartes de morale ici, et puis que j'ai un jeton de morale ici, bah ça m'en fait 5, et je vais devoir retirer 5 cartes ici. Donc ça, c'est également une nouveauté. On a les effets de la recrue. Heureusement, la recrue, elle vous apporte quelque chose. En l'occurrence, lui, euh, les pièges n'ont aucun effet, euh, mais Alcide perd 2 jetons de morale lorsqu'il se replie. D'accord donc attention, il est sympa Alcide, on n'a plus d'effet euh, piège. Les pièges, c'est des cartes qu'on joue à partir d'un certain euh, niveau de jeu. Mais par contre, s'il se replie, bah, il va prendre directement deux jetons, donc c'est pas cool. Par contre, une fois qu'on a réussi à se débarrasser de ces trois cartes et donc que cette carte-là est définitivement retirée, parce qu'on part du principe qu'on l'a assez soutenue, on l'a assez formée, et ce n'est plus une recrue et il est envoyé euh, dans un autre bataillon, et bien en partant, vous avez une récompense, et là les pièges, les pièges n'ont aucun effet jusqu'à la fin de la mission. Donc ça peut être assez intéressant et assez motivant de faire en sorte à ce que euh, cette recrue euh, joue et termine, et termine ses cartes. Alors vous avez après un hein, différents, euh, différents euh, euh, personnages que vous pouvez rajouter. Vous voyez par exemple l'anglais, euh, il vient de loin, euh, il s'appelle Tommy et lui, bah, dès qu'il débarque, il a déjà euh, un moral euh, à deux. C'est-à-dire qu'il est déjà il est déjà un peu dégoûté d'être là et il vous apportera euh, déjà euh, un peu un peu la drouille. Par contre, il ne tirera n'aura dans sa main que deux cartes. Ses effets, c'est euh, la main de départ de Tommy est piochée dans la réserve de morale. Euh, donc euh, ici euh, directement euh, et non pas euh, ici. Ça c'est pareil, c'est pas très cool, quoi. Hein, puisque je vous rappelle que ça, faut pas que ça baisse. C'est surtout ça qu'il faut qu'il baisse. Par contre, la récompense, c'est tous les joueurs qui ne sont pas repliés peuvent remplacer une carte de leur main dans la réserve de morale. Voilà. Vous avez vu toutes les subtilités qu'il y a en plus euh, du jeu, hein, les coups de pouce, euh, donc ces fameuses recrues. La bonne idée, c'est d'avoir un petit peu scénarisé, en fait, le jeu par l'intermédiaire de ces chapitres. Ces hein, chapitres sont extrêmement bien faits. Or, bien, il y en a des plus ou moins conséquents. Vous avez des chapitres qui sont très larges, vous en avez d'autres qui le sont moins. Ils sont plus ou moins euh, compliqués, bien sûr, ils sont de plus en plus difficiles. Euh, le jeu. Le jeu en lui-même est quand même un jeu assez euh, difficile à remporter. Je trouve que les parties sont assez dures à remporter. Par contre, voilà, le mécanisme du jeu est très très simple et très facile à appréhender. Les figurines, elles, elles sont très jolies. Maintenant, est-ce qu'elles apportent vraiment une plus-value euh, à la partie Il faut être clair, c'est absolument pas. Je pense même qu'au bout d'un moment, euh, avoir euh, la figurine sur, euh, sur, le, sur le tapis. Si vous avez une zone de jeu qui est un peu restreinte, c'est plus euh, quelque chose d'embêtant qu'autre chose, mais elles sont tellement gracieuses, elles sont tellement belles, elles sont tellement euh, attachantes que euh, voilà, je pense que c'est un, un, un beau signal de la part, euh, de, la part de Edge d'avoir réédité ce jeu avec ses, euh, avec ses figurines, même si cela reste un jeu de cartes. Je vous rappelle que le jeu a été euh, donc euh, designé euh, par Tinius. Hein, Tinius qui a, qui a perdu la vie dans les attentats de Charlie Hebdo je vous ai tout dit sur ce jeu vraiment magnifique vraiment sympa qui va quand même vous faire des tournures d'esprit 2-3 hein, nœuds dans la, dans la tête pour y jouer mais, euh, mais voilà on n'a pas trop le droit de se parler et de se dire mais on peut quand même essayer de se soutenir un maximum et puis je trouve que c'est bien que dans un jeu on cherche à, on cherche à faire survivre ses, ses, ses amis, plutôt qu'à tuer ceux d'en face. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, Pas parce qu'il n'y a que ça pour passer un bon moment et puis pour se sortir un petit peu de l'enfer de la guerre. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.